mm -hmm. Non. Non, il un non Mais vous faites quoi à la maison mmh? Vous faites quoi à la maison Vous, vous, vous devez être à l'école, non, non toi. Vous dormez. Mmh. Ah, Allez, hein? Rappel... Tu as tué à quoi mmh. Mais vous faites quoi à la maison C'est le mec qui nous a renvoyé de l'école. Ah, au fond de, loi. Ouais, au fond de loi. Le mec vous a renvoyé de l'école Oui. Pourquoi Eh hein? là, côté, vous je vous ramène à l'école. Je vous ramène devant moi, je vous ramène à l'école. À l'école Non, le maître a dit que nous, là, on ne peut plus laisser venir à l'école comme ça. Moi, on a déjà déplacé tout ça là. Tu ne peux plus venir à l'école. Mais pourquoi euh, euh, Le maître a dit qu'on est déjà trop vieux. Trop... Toi, on sait que toi, tu casses tout. Et toi Toi aussi, ils t'ont renvoyé de l'école Oui. Il a dit que moi, ah, je suis trop vieux. Euh, on... C'est que c'est quatrième fois que moi je fais classe de quatrième, c'est pas bon oui, c'est normal parce que tu viens à la maison pour dormir. Quatrième primaire, c'est pas bon. Hein? Mais là, vous comptez faire quoi hein? Vous comptez faire quoi Rester à la maison et dormir Non, non, non, non. On a nos idées, on a nos plans. Hein? Ah bon C'est pas seulement rester à la maison et dormir, là, là, c'est notre premier plan ça. De dormir Oui, c'est ça, c'est le premier et plan. Avec les cassements. Ah. Toi et ton grand frère, c'est comme ça eh bien, dites-moi, dites-moi, vous avez, quels sont vos plans Quels sont vos plans Vos plan Oui, quels sont vos plans Quels sont vos plans Moi, par exemple, je ne vais plus partir là-bas. C'est faux. Le maître, même à que moi, je suis, je suis déjà vieux. et peu de rester à la maison. Mais c'est difficile, l'inventaire ah. hein? vient à peine de commencer. Et, et, et vous vous, vous, vous, vous dormez à la maison C'est mieux, sinon vous allez dépenser fatigué. Mais surtout, toi aussi. Tu veux pas aller à l'école? Non, c'est fini, c'est fini. Et comme travail, mm -hmm. comme travail là, vous allez me mettre en apprentissage. Je vais devenir clock. Je vois que c'est mieux. Nakou Yodo. Hein? Hihi. C'est un bon métier, hein? Hihi. Un hein? coup Grand frère, si je vous explique ça là, là c'est que vous allez me mettre dedans, forcé, forcé. Explique-moi. Explique-moi. Je dois devenir clock. Nakou Yodo là. Vous voyez, il n'y a, a pas ce jour-là, cet instant où on ne parle pas du décès. Mais tu trouves que c'est un beau métier, ça Même en venant là, à, à la radio, c'est vrai. Oui. Il passait des informations sur le décès. Annonce de nécrologie. Voilà, nécrologie. Mais moi, si elle doit dire, Mais qui t'a dit que ça, là, c'est un métier Hein Ajoutez-le, Maromiawa. Moi, ça, là, je ne peux pas accepter ça chez moi ici. Ça, c'est pas un métier. Je ne peux pas accepter ça chez moi. Grand frère. Eh non, non, non, non, il ne voit pas ça, j'ai dit. C'est ça. Je vais faire forgeron. Eh. Eh. forgeron. Là, non, non, non, quand il n'y a pas d'agréable. Oui. Mais, toi, on sait que tu casses tout. Mais, ça, c'est quel métier encore hein? Ça, c'est pour toi. Maintenant, Zrodor, eh, toi, dis-moi, toi, si tu as refusé l'école, tu veux faire quoi ah, Non, moi, je ne veux pas faire formation, mais je veux dans l'auto-emploi donc je vais devenir grand entrepreneur J'ai déjà fait le plan donc je vais vendre de, de la cigarette, et de la para tout ça là, donc, donc aujourd'hui, grand, grand vous quand vous sortez les jeunes là il y a pas ceux qui ne prend pas de la cigarette ou de la para et et et bon, et bon, et bon, et c'est quel métier et quand tu la tu veux para c'est parce que tu prenais ça moi, non, moi je ne le prends pas, c'est le business. Ça marche, donc je vais faire, ça finit. Non, non, non, non, ça ne se passera pas chez moi ici. Ça, c'est pas un métier. Mais si vous avez d'autres, dites-moi, je veux voir. Hein? Moi, non, grand frère, tous ces beaux métiers-là, vous n'avez pas appris Non, jamais. Pas chez moi ici. Ça va donner. Pas chez moi ici, j'ai dit. Si, non, à part ça. Là on va devenir danseur danseur professionnelle <rire> professionnel hein mais les gens comme vous pouvez danser vous, vous croyez que danser on bénit danser seulement les si vous croyez? Oh. on ira en Amérique mais pour ça là et... allez, allez montrez-moi un peu, je, je vais voir ce que vous savez Vous faire et tu tu tu tu n'a pas. Mmh. Vous avez aimé ça, non Et tu vous, vous croyez que vous allez faire quoi mmh. Et avec ça vous allez laisser l'école on oh. a dit allez, ça t'es pas on va laisser. Non. Ça ne passera pas chez moi ici. Eh? Non, jamais. Vous, vous croyez d'aller faire où moi moi, moi en Amérique Hein eh? Je vous ramène au village, j'ai dit. Bomine le clé, la terre ne mange pas. On oh. ah. dit à ti gba doji eh, koko C'est normal, la terre mange déjà. C'est normal. Dia ah. je pimpan parao la c'est la main où je vois. Hein oui Eh, rentrez dans la chambre, vous pouvez passer vos affaires Quoi? Je vous amène au village Hein? Oui Au village? Au village Au village Au village, j'ai dit ok Nous ne sommes pas d'accord, Ce que j'ai dit, c'est ça qui va se passer Non, moi je ne suis pas d'accord Hein? Ah? Depuis quand? Au village C'est normal, je ne m'en parle Je m'en Je